Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, ce soir, je ne vais pas vous parler de la MOCO. Il y a, en même temps que cette conférence à Poudalmeso organisée par Marguerite Lamour, maire de Poudalmeso, une une euh, conférence également euh, un peu plus commémorative où euh, les, les gens qui ont vécu euh, viendront témoigner. Non, mon idée ce soir est de partir de la Moco et de vous montrer comment les choses ont évolué euh, à partir de la Moco, sachant que le CEDRE a été euh, créé euh, dans les trains de, de mesures qui ont été prises après la Moco pour, euh, dans le cadre de l'organisation Polmar. Pour essayer d'être mieux préparé et de mieux intervenir en cas de pollution. Et donc, euh, alors on avance comme ça. Euh, J'ai d'abord mis une, une image qui, pour dire qu'en fait beaucoup de choses ont, ont commencé avant la Mokokchâlis, euh, le, le Torre Canyon est au niveau international une des conférences qui a initié beaucoup de choses, et notamment au niveau de l'Organisation maritime internationale. Beaucoup de, de, de réglementations ont commencé à ce moment-là. On a fêté, il y a deux ans maintenant, l'accident du et Canyon, Et euh, d'ailleurs, en France, en 1970, suite au Canyon, on a créé pour la première fois un plan Polmar. Donc le plan Polmar existait déjà euh, au moment de, de, de la Moco-Cadis, on a tendance à, à l'oublier. Euh, il y avait déjà eu une organisation. Après la Moco, nous avons eu euh, en France et notamment en Bretagne, mais pas que, euh, un certain nombre de, de pollutions, je dirais, entre guillemets, majeures. Euh, il y en a eu d'autres moins importantes, mais quand même, euh, deux ans après la Moco, nous avons eu le Tagneau. Et ensuite, une pollution dans le port du Havre. Et puis, en 99, fin 1999, l'ERICA, pollution majeure. Et comme le Tagneau, un bateau qui, qui se casse en deux à cause des états de mer que nous trouvons en mer d'Iroise. Il faut savoir qu'en mer d'Iroise, on, on a la confrontation du régime océanique de la Manche et celui de l'Atlantique, et, et que ça génère des longueurs d'ondes, de houle, qui génèrent des efforts tranchants sur les bateaux, qui font qu'à force de se plier en deux, ils se cassent, même s'ils sont tout neufs. Et donc euh, le Tagno, l'Erica, le Prestige, tout ça sont des bateaux qui se sont cassés euh, à cause de, de ces conditions euh, météo-océaniques particulières. Alors j'ai rajouté entre deux, puisque là on a vécu entre 1999, en tout cas chez nous au Cèdre, et 2006, une période très intense de pollution entre l'Erica et le Prestige. On a eu le Yevolison et l'Ecce, qui sont des chimiquiers. Et au milieu, on a eu un autre que je n'ai pas marqué, un bateau qui transportait des voitures, qui, qui a coulé dans la Manche, le, le tricolore. Euh, ensuite, euh, on a eu euh, des accidents euh, dans des estuaires. Euh, à en baisse, euh, on voit en euh, baisse euh, c'est c'est là. Ah, pardon, excusez-moi. Alors il faut que je revienne en arrière. Alors je sais pas quoi. Ah si, ben voilà, je suis bête là. Voilà, il y a ce qu'il faut là. Pardon. Euh, en baisse, je ne sais pas si on voit le. Annonce. mon petit pointeur ne va pas sur l'image. Bon. C'est en bas à gauche, là. En fait, c'est un, une citerne euh, pétrole dont le fond a, a craqué. Et puis, euh, bon, bah, tout le pétrole est parti, créant une grosse vague de pétrole qui euh, s'est déversée après dans, dans la Gironde. Et on a eu, euh, euh, l'année d'après, euh, pas du tout le la même genre de choses, mais aussi à partir d'une raffinerie, un pipeline qui a, qui a pollué euh, l'estuaire de, de la Loire. Et après, on a eu le, plus récemment le, le, le TK Bremen euh, euh, à Erdeven dans, dans le Morbihan. Donc là, un, un bateau lège euh, qui avait juste son fuel de propulsion, euh, qui s'est échoué euh, dans la tempête. Il n'a pas... Pu résister au vent puisqu'il était léger et euh, malgré euh, son mouillage n'a pas tenu et puis il a fini par s'échouer et il a été euh, démonté euh, complètement euh, démoli sur place par une, une machine grignoteuse d'acier qui venait de, des Pays-Bas juste pour euh, situer un petit peu la, la chronologie dans laquelle euh, les accidents sont survenus sur nos côtes bon, alors je vais y arriver c'est un test psychomoteur alors, évolution, euh, évolution d'abord du trafic et des risques. Pourquoi euh, le trafic euh, évolue C'est parce que le marché international du pétrole a évolué. Euh, et en augmentant, ce marché a généré une évolution considérable de la flotte, de la flotte pétrolière. Euh, et également, on constate une évolution des activités de raffinage. Euh, il y a, il y a 5, 40, 40 ans, bon, euh, on importait du pétrole brut, notamment du golfe arabo-persique. Pas que, mais pas mal. Et euh, ce pétrole brut venait dans les pays d'Europe du Nord pour être raffiné. Et peu à peu, la tendance a changé. Euh, le pétrole est, est raffiné sur place. Donc on a moins de transport de, de pétrole brut et c'est plutôt du pétrole raffiné, donc euh, qui ça va en gros de l'essence jusqu'au bitume. Hein. Donc euh, c'est une large gamme de produits euh, qui ont été plutôt transportés euh, sur les mers euh, et euh, du coup euh, ce qui explique que si on revient à, à l'image précédente, et là c'est volontaire et ça marche. Euh, Erika, enfin, Amoco, c'était du pétrole brut, un Arabian light. Tous les autres accidents que nous avons eus après, un peu majeurs, euh, Tagneau, Erika, Prestige, ça tous, été, euh, tous ont été des accidents de pétroliers transportant des fiouls lourds. Donc, c'est des produits complètement différents. Hein. Je reviendrai sur, sur ces natures de produits. Tout ça pour vous dire que euh, le, le, le trafic a quand même beaucoup évolué en 40 ans. C'est très sensible, cette affaire. Et en parallèle, on voit, on constate, une très nette, il suffit de regarder cette courbe, une très nette diminution des accidents de pétroliers et donc des marées noires. Et on voit que ça marche par palier, et ces paliers sont liés à la mise en œuvre, euh, l'application de règlements, et notamment de la réglementation internationale. Euh, je vais vous dire un petit peu plus sur cette réglementation internationale. Euh, non, alors, ça ne veut pas. Tac, voilà. Euh, la réglementation, dans les évolutions, on, on distingue euh, les évolutions concerne la prévention. Alors la prévention, nous, on ne fait pas de prévention au CEDRE. Euh, la prévention, c'est tout ce qui consiste à essayer de faire en sorte que les accidents n'arrivent pas. Alors que la préparation dont je vais vous parler après, c'est tout ce qu'on prépare pour lutter contre la pollution. Voilà. Alors la prévention, ça concerne la réglementation. Et au niveau international, cette réglementation est mise en œuvre pour l'ensemble des pays euh, signataires, c'est-à-dire la majorité des pays maritimes, qui sont membres de l'Organisation maritime internationale qui se trouve à Londres. Et cette réglementation, elle a porté sur euh, la construction des navires. Euh, vous voyez dans les, dans les paliers que j'ai montrés avant, euh, certains paliers concernent, enfin, sont la conséquence directe euh, des changements de flotte, hein. Euh, la flotte, depuis 40 ans, a, a changé euh, pratiquement deux fois. Il faut à peu près 15 ou 20 ans pour changer une flotte mondiale. Ça, ça coûte beaucoup d'argent, c'est très compliqué. Et dans le cadre de ces, de ces changements, euh, eh bien, on a euh, mis en place des réglementations qui euh, obligent notamment euh, les bateaux qui transportent des matières dangereuses à avoir une double coque. Alors, on dit que la double coque, c'est le casque du motocycliste. C'est vrai que quand deux bateaux euh, rentrent en collision euh, par le travers, euh, celui qui rentre dans l'autre, euh, il va jusqu'au milieu du bateau. Mais pour beaucoup d'accidents euh, euh, moins importants, notamment euh, les accidents dans les ports, euh, les problèmes de, de quai ou de, de petites collisions, euh, c'est quand même euh, une, une garantie euh, euh, d'éviter euh, des, des pollutions. Autre réglementation, c'est tout ce qui concerne la régulation et le contrôle de la navigation. La mise en place euh, des rails de circulation, la mise en place euh, des, des VTS, enfin chez nous les, les CROSS, hein, les, les centres de, de, de, de surveillance de la navigation. Aujourd'hui avec l'AIS et d'autres systèmes comme le Long Range Tracking, on arrive à suivre les bateaux pratiquement. Vous allez sur Marine Traffic sur Internet et vous pouvez suivre les bateaux euh, de leur port de départ jusqu'à leur port d'arrivée. Euh, et puis, un autre aspect très important, c'est la formation des équipages. Euh, bon, ce n'est pas une tendance complètement arrêtée, mais ce qu'on appelle les, les « manning managers », les gens qui gèrent euh, les, les, les équipages des navires, euh, ont généralement, depuis longtemps, tendance à essayer de trouver des équipages moins chers et donc d'aller les chercher dans des pays où y a pas le niveau de formation n'est pas le top euh, d'Europe du Nord, disons, pour rester politiquement correct. Mais malgré tout, avec près toutes ces années, globalement, euh, le niveau de formation de, des marins de certains de ces pays a, a quand même largement évolué en bien. Et, euh, et donc, euh, même si euh, les erreurs humaines restent avec les mauvaises conditions météo et les avaries, les causes principales d'accidents, Globalement, on peut dire que euh, la formation des équipages a, a quand même euh, évolué en, en mieux. Alors, un autre, euh, une autre réglementation internationale très importante, c'est la mise en place de zones spéciales. Euh, par exemple, comme la Manche, où les rejets, tout rejet opérationnel des navires, sont interdits. Il y a certaines zones, euh, comme l'Atlantique, par exemple, euh, où euh, les navires peuvent. Euh, mettre en place euh, des séparateurs euh, qui permettent de rejeter une partie des eaux, euh, des eaux huileuses euh, avec des limites euh, supérieures euh, qui sont quand même faibles, c'est 15 ppm, 15 parties par million. Euh, quand on arrive dans une zone spéciale comme la Manche, c'est strictement interdit. Donc euh, les commandants de pétroliers, ils mettent trois cadenas sur la chambre du séparateur pour être sûr qu'un troisième mécanicien pakistanais ne va pas s'amuser à mettre en route le séparateur le jour où on rentre dans la Manche. Donc ça, c'est plutôt pour les pollutions dites illicites à la réglementation Marpol 73-78, qui est le cœur de la réglementation internationale. Alors il y a aussi des évolutions de la réglementation régionale, par exemple en Europe, après l'Erika et le Prestige, l'Europe a décidé d'interdire dans la Manche les navires qui étaient simples coques. Théoriquement, tous les navires qui transportent des matières dangereuses, euh, qui circulent devant nos côtes, aujourd'hui sont double coque. Et enfin, il y a des réglementations au niveau national. Euh, certaines existaient déjà au moment de la MOCO. Euh, Notamment euh, le pouvoir du préfet maritime, ce qu'on appelle l'action de l'État en mer, le, le préfet maritime a le pouvoir de mettre en demeure un navire qui présente des risques pour nos côtes, des avaries, euh, des dérives, etc. Euh, il le met en demeure de, de faire cesser ce, cette menace. Mais maintenant, euh, depuis un certain nombre d'années, maintenant, il dispose de ce qu'on appelle des, des chiens de garde, c'est-à-dire des remorqueurs d'intervention, des remorqueurs très puissants. Et il peut autoriser ces remorqueurs à prendre d'autorité une remorque au frais de l'armement du bateau, mais c'est sur commande du préfet maritime. Donc ça, ça nous évite à Brest une dizaine, douzaine d'accidents majeurs tous les ans. Du coup, on ne se rend pas compte, mais on pourrait avoir euh, 10 accidents majeurs tous les ans. Et à Cherbourg, enfin, dans la zone Manche-Mer du Nord, c'est le double, un peu plus même, puisque le trafic qui sort de, du nord de l'Europe se sépare à l'entrée de la Manche. Il y a une partie qui va le long des côtes anglaises pour aller vers les, les USA, enfin les États-Unis, les Amériques plutôt. Et puis une autre partie qui vient par la Bretagne et qui va ensuite vers Gibraltar et puis le cap au sud de l'Afrique du Sud. Et donc on, on, on constate en effet que le nombre de bateaux se coupe à peu près en deux et donc le nombre d'accidents bah, se coupe également en deux. Euh, S'il y a des choses qui ne sont pas claires dans mon propos, euh, n'hésitez pas à lever la main, n'attendez pas à la fin de ma présentation. Si j'ai employé des termes que personne ne comprend, euh, ce pas bien. Donc, il euh, faut me le dire et j'essayerai d'être plus clair. Alors, est-ce que j'ai passé Oui, c'est bien. Voilà. Alors, un mot quand même sur les hydrocarbures, parce que bon, je ne vais, vais pas parler des produits chimiques, parce que là, c'est vraiment très compliqué. Mais euh, je, je vous ai dit tout à l'heure qu'on euh, on transportait euh, deux types de produits. Généralement, les pétroles bruts, donc c'est les pétroles qui sortent des puits de pétrole. Alors, en général, euh, ils ont un petit traitement quand même avant de circuler sur les mers. On leur enlève euh, une bonne partie du soufre, euh, enfin des, des choses comme ça. Euh, mais ils, ils ne passent pas vraiment dans une raffinerie. Alors que les produits raffinés, euh, les produits raffinés, eux, euh, ils vont partir d'un pétrole brut qui va être en gros chauffé. Hein, pour faire simple, c'est très compliqué le raffinage, mais on va chauffer et au fur et à mesure qu'on va arriver à certaines températures, on va étêter, c'est à dire qu'on va prélever euh, des hydrocarbures de quelques molécules de carbone jusqu'à des chaînes extrêmement longues. Et donc, on va partir au départ, ça va être euh, voilà, des essences, des gazoles, euh, des, des kérosènes, des choses comme ça, pour arriver euh, à la fin, dans la chaîne de distillation sous vide, euh, des, des brutes, plus ou moins lourds, et euh, des huiles paraffiniques, et puis des bitumes. Voilà, on est, euh, et vous pouvez imaginer que les bitumes, ce n'est pas fait pour être biodégradé c'est fait plutôt pour rester longtemps en place. Et c'est ça la différence souvent entre ces pétroles légers ou certains pétroles bruts. C'est que dans les pétroles bruts, on a un grand mélange de chaînes hydrocarbonées très courtes et des très longues, alors que dans les produits raffinés, on va avoir des produits qui vont voir leur chaîne augmenter au fur et à mesure qu'on va vers des produits lourds. Alors plus les pétroles sont riches en fractions légères, plus ils ont tendance à s'évaporer. Mais aussi, comme ce sont des chaînes courtes, elles sont plus toxiques parce qu'elles peuvent euh, traverser euh, les membranes et donc euh, aller vers des cibles biologiques. Euh, alors que les produits lourds sont des chaînes extrêmement longues euh, qui ne passent pas à travers euh, les membranes. Donc euh, ça ne s'évapore pas, euh, ça ne traverse pas les membranes. Euh, à moins d'en manger et d'en manger beaucoup, bon appétit. Euh, le risque pour l'homme, il est quand même assez limité. Alors, évidemment, euh, vous vous rappelez peut-être que pendant l'Erika, on a crié, euh, il y a un laboratoire du sud de la France qui a dit euh, « Oh là là, c'est très cancérigène ». Le week-end d'après, il n'y avait plus un volontaire sur les plages, ce qui a arrangé l'administration française qui n'aime pas trop gérer les volontaires, mais ce n'était pas prévu. Euh, si vous prenez euh, un morceau de tissu hépatique et vous le... Le trempouiller dans du pétrole brut, au bout d'un moment, vous allez développer des cellules cancérigènes. Mais dans la nature, dans la vraie vie, alors que ce n'est pas le cas des brutes. Hein Aujourd'hui, on aurait à nouveau un bateau comme la Moco qui se casserait sur nos côtes. Vous ne verriez plus, comme ça a été pour la Moco, 10 000 personnes travailler sans masque de protection. Et des centaines d'agriculteurs sur leur tracteur allaient en plein milieu du pétrole pour pomper ça dans leur tonalisier le principe de précaution aujourd'hui ferait que ce serait absolument inadmissible, enfin impossible, en termes de santé publique. Ce qui n'est pas le cas pour les fiouls lourds. Les fiouls lourds, on a juste mis des masques aux gens qui faisaient le nettoyage avec des nettoyeurs à pression à eau chaude, parce qu'on pouvait revaporiser des fractions un peu plus légères. Dans les fiouls lourds tels que Erika Prestige, les seules fractions légères, on rajoute dans ces pétroles très lourds euh, un petit peu de, de coupe pétrolière plus légère des espèces de gasoil pour le rendre un peu plus fluide, sinon on ne pourrait pas le pomper. Alors, un autre point important, c'est de dire que dans le cas des pétroliers, on a évidemment la cargaison, mais on a aussi le fioul de propulsion. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, chaque fois qu'on a un accident avec un chimiquier, un porte-container ou un cargo, eh bien, la, la, la première chose qu'on regarde, c'est qu'il eh a aussi en plus de transporter parfois des matières dangereuses, il a forcément euh, du fuel pour, pour, pour avancer. Et notamment, euh, les portes-containers, qui sont un problème pour nous assez complexe. Euh, euh, certains nouveaux portes-containers, les très gros, euh, qui font des circumnavigations autour de la Terre, ils peuvent avoir jusqu'à 20 000 tonnes de pétrole en double fond. Donc c'est déjà comme un petit pétrolier. Donc euh, à la problématique euh, des produits chimiques qui y abordent, on peut d'abord avoir, avoir un problème lié au fioul de propulsion. Alors, le pétrole, une fois qu'il est déversé dans la mer, en fonction de ses caractéristiques, et chaque pétrole est différent, puisque chaque puits de pétrole est différent, puisque à l'origine, la forêt qui avait, qui avait créé ce pétrole était différente. Vous imaginez bien que les forêts glaciaires, tempérées et tropicales, ce n'était pas la même végétation. Donc, au cours des, des, des millions d'années qui, qui ont permis de fabriquer le pétrole, eh bien, au final, on n'a pas les mêmes pétroles. Et c'est pour ça que chaque puits de pétrole génère un hydrocarbure différent. Et donc, les principaux comportements, c'est en fonction de la nature du produit, l'évaporation. Donc, les produits légers vont avoir tendance à beaucoup s'évaporer. Euh, L'étalement qui va favoriser également cette évaporation. Un peu de dissolution. Donc ça, ça dépend aussi euh, euh, de la nature du produit de la dispersion, à distinguer de la dissolution, c'est-à-dire que euh, l'énergie de la mer ou des produits chimiques vont permettre de transformer une grande nappe en surface en une multitude de micro-gouttelettes euh, qui vont elles-mêmes être plus bio-disponibles pour la biodégradation naturelle, c'est-à-dire les bactéries qui mangent le pétrole. Et puis, euh, à terme, on va avoir euh, euh, du fractionnement, de la dissémination en surface, et puis, pour certains produits qui sont en contact avec des sédiments, des matières en suspension, de la sédimentation. Tous ces phénomènes ne vont pas à la même vitesse. Hein, c'est bien clair. Alors, il y a un autre phénomène qui est très important. Ce que vous voyez en bas, c'est la dérive. Une nappe de pétrole, surtout par chez nous, avec le vent, le courant, les courants de marée, notamment. Eh bien, il ne va pas rester en place. Il va, il va bouger. Et ça, ça se... Ça se calcule. En gros, on dit ça se déplace à 100% de la vitesse du courant et à 3% de la vitesse du vent. Alors, on peut faire ça à la main sur une carte, mais on peut aussi utiliser des modèles. Et en France, on utilise le modèle de Météo France qui s'appelle MOTI, qui existe depuis très longtemps et qui a beaucoup évolué à chaque grande pollution. Il a été largement amélioré et aussi par des études que nous faisons en collaboration avec Météo France pour améliorer ce modèle. Ce modèle sert également à traiter la dérive des containers ou même des personnes qui sont perdues en mer pour retrouver, pour retrouver leurs leur, leur cadavres qui dérivent. Alors, voilà euh, quelques exemples de comportements de fioul lourd perdu en mer. Vous voyez qu'au début, la couleur est, est très noire. Donc ça, c'est du pétrole frais, euh, que ce soit en mer... Euh, en haut euh, ou là, en haut à gauche, sur les côtes, euh, les côtes de Galice, hein, qui ressemble beaucoup aux côtes bretonnes. Et puis après, on, on voit qu'il devient brun, puis euh, couleur rouille. Alors ça, ça veut dire que le pétrole s'est beaucoup émulsionné, c'est-à-dire qu'il a capturé beaucoup d'eau. Les fractions légères se sont évaporées ou ont dis dispersé. Euh, et ce qui reste à la surface, toujours en fonction de la nature de ce pétrole, va faire d'abord ce qu'on appelle... Euh, de la vinaigrette, c'est-à-dire euh, euh, beaucoup de, de pétrole dans, dans un peu d'eau, et puis après, euh, de la mousse au chocolat, ou de l'émulsion inverse, où le pétrole va capturer beaucoup d'eau pour former une structure euh, euh, assez solide. Hein, il faut beaucoup d'énergie pour la casser, et ça peut capturer jusqu'à 70 d'eau. Alors ça, ça a deux conséquences. D'abord, ça augmente considérablement le volume, donc, vous pouvez perdre 10, 20, 30 par évaporation. Mais si vous rajoutez 70 d'eau au mélange, le volume de polluants initial peut être multiplié par 4, 5. Donc, le dimensionnement de la lutte est complètement différent. Donc, ça, c'est très important de connaître ces paramètres. Et un, un, un, autre, un autre aspect de, de, de, ce, de ce vieillissement, c'est que ce pétrole, il ne va pas rester en un seul morceau. Hein, il va se fractionner avec la houle, l'agitation de surface, et ces nappes de fioul lourd elles vont, elles vont commencer à se casser en petits morceaux pour finir au bout de quelques mois, parfois, sous forme de, de boulettes. C'est la différence, par exemple, entre l'erica et le prestige. L'Erica, pour nous, près de la côte, est arrivée sous forme de, de grandes plaques. Et puis, peu à peu, quand la source se tarissait sous forme de boulettes, alors que le prestige qui a coulé au large de l'Espagne, qui arrivait chez nous quelques semaines après, il était sous forme de boulettes. Et puis, la taille des boulettes a augmenté au fur et à mesure. Donc, on est parti dans des conditions de travail complètement opposées. Tout ça pour vous dire que à chaque pollution, on a une situation différente à gérer en termes de techniques de lutte, de stockage, de transport, d'élimination. Alors, là, je vous ai parlé de, de, de la prévention et du comportement des produits. Euh, évolution en termes de préparation. Ça, c'est plus notre métier. Euh, notamment avec l'évolution de l'organisation euh, Polmar, euh, qui a changé après chaque grande pollution, donc euh, euh, après euh, la Moco, après le Tagneau, après les Rica, après le Pestige. Et en plus, en 2004, euh, la, la loi de modernisation de la sécurité civile a changé complètement le mode de gestion de l'organisation de la réponse de sécurité civile et notamment le mode de gestion des crises. Alors ça, c'est un changement important euh, qui, à mon sens, fera euh, des dégâts collatéraux la prochaine grande pollution parce qu'on a considéré que toutes les crises pouvaient être gérées à peu près de la même façon. Le cœur de la gestion de la crise, ce qui n'est pas faux, reste à peu près le même. Sauf que la cinétique de beaucoup de, de pollution, euh, enfin d'accidents, prenez une inondation, euh, un crash d'avion, de train, enfin des choses comme ça, c'est des cinétiques courtes. Les accidents, au bout de quelques semaines, c'est terminé. Euh, une pollution comme l'Ericaul Prestige, c'est deux ans de travail minimum. On ne s'inscrit pas du tout dans la même longueur euh, de temps pour gérer ce genre de crise. Et le fait d'avoir tout amalgamé dans une organisation où, en plus, les, les urgentistes, les pompiers, enfin les gens qui répondent à la première urgence, maintenant n'ont plus vocation à nettoyer, c'est-à-dire qu'ils vont faire le premier sauvetage, ils vont mettre les premiers barrages, les premiers récupérateurs, et ils vont rentrer chez eux. Et à l'opposé de ce qui s'est passé pendant la Moko, où on avait encore la conscription, c'est-à-dire qu'on a mis 10 000... 10 000 euh, jeunes gens qui faisaient leur service militaire à nettoyer les plages avec des pelles et des seaux. Euh, maintenant, ce n'est plus du tout comme ça. Maintenant, euh, quand les urgentistes seront partis, on va faire appel plutôt à des sociétés de service. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des équipements ou qui vont louer des équipements plus sophistiqués, mais qui auront très peu de personnel formé. Donc, il va falloir former euh, ces personnels. Et le préfet terrestre va se trouver très rapidement... Euh, à être obligé de mettre en place une autre organisation que l'organisation hors sec. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas tellement expérimenté. Alors nous, notre expérience, c'est que chaque fois qu'il y a une pollution, nous, de toute façon, on recommence tout à zéro. Pourquoi Parce que euh, les fonctionnaires euh, des administrations, au bout de 2-3 ans, ils changent. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs entre les RICAS et le Prestige. Les gens qui vivaient le Prestige dans le sud de la France ont essayé de demander aux gens de la région un peu plus nord euh, s'ils pouvaient venir les aider ou leur donner des conseils. Mais ils n'étaient déjà plus là. Donc euh, nous, on est là depuis 40 ans. Donc euh, le préfet il se retourne vers nous et puis il nous demande ben, de faire euh, les appels d'offres, l'organisation des chantiers, etc. Alors aujourd'hui, les choses évoluent. Beaucoup de marchés euh, avec des sociétés de services ont été négociés à l'avance. Parce que passer des marchés publics au moment d'une crise, ça prend trois mois. Marché public. Alors trois mois après, des fois la pollution elle n'est plus là. Donc là maintenant l'idée c'est de pouvoir mobiliser ces gens. Mais je ne suis pas certain que tout ça soit bien bien absorbé jusqu'au bout. La préparation c'est aussi des plans. Les plans Polmar. Chaque préfecture maritime. Donc il y en a trois. À Cherbourg pour la zone Manche-Mer du Nord, à Brest pour l'Atlantique et à Toulon pour la Méditerranée. Chaque préfecture maritime dispose d'un plan d'intervention, le plan Polmar Mer, et chaque département euh, terrestre dispose, sous les, autres, les ordres du préfet, d'un plan Polmar Terre. Elle se superpose à, cette, à ce découpage départemental le découpage zonal. Les préfets de défense, de zone, ont la charge de la coordination générale des interventions quand plusieurs départements sont touchés. Et au niveau central, nous avons nos ministères centraux. Et puis l'industrie est également obligée maintenant, depuis un certain nombre d'années, de rajouter à des plans d'opération interne, ce qu'on appelle les POI, donc un plan général pour des crises de toutes ordres, des plans d'intervention en cas de pollution. Et euh, euh, nous, nous faisons beaucoup de, de ce genre de plans, euh, notamment dans les, les filiales africaines de Total. Que serait une organisation et euh, des plans euh, sans du personnel formé Alors ça, c'est un gros problème aussi. Euh, L'ERICA est arrivé à un moment où on avait baissé notre garde. Au bout d'un certain temps, après les pollutions, ce n'est plus l'actualité. On le voit actuellement. Moi, je depuis 30 ans, je vais à l'Organisation maritime internationale régulièrement. Et là, je peux vous dire que euh, ce qui concerne la lutte, les aspects opérationnels de la lutte contre les pollutions, ce n'est vraiment pas le souci actuel. Aujourd'hui, on s'intéresse au rejet atmosphérique des bateaux, euh, aux, eaux, aux eaux de ballast avec les espèces aliennes, euh, enfin, des, des, des, la réglementation sur le, le transport des matières dangereuses, tout ça occupe beaucoup de, de techniciens et ingénieurs au niveau de l'OMI, euh, dans les délégations. Euh, nous, en ce qui concerne euh, la lutte contre les pollutions, notamment à travers la, la convention euh, euh, qui a été passée après l'Exxon Valdez, l'Exxon Valdez, c'est un grand tournant au niveau international, euh, la convention OPRC sur la préparation et la lutte. Euh, on, notre groupe de travail spécialisé a disparu. On a été obligé de créer un petit groupe euh, informel et on travaille comme ça euh, avec un groupe informel pour essayer de maintenir une certaine activité dans le domaine. Pour vous dire que ce n'est pas la préoccupation euh, de l'Organisation maritime internationale. Donc la formation du personnel, c'est très important. En France, euh, le plus gros, euh, outre bon, les formations que nous faisons ici, nous, CEDRE, on forme entre 1000 et 1500 personnes par an, euh, à peu près 700 ici le reste euh, en dehors du CEDRE, en France et à l'étranger. Sinon, pour... Les administrations et les collectivités territoriales, ce sont des formations qui sont principalement financées par la direction des affaires maritimes, qui un département du ministère chargé de l'environnement, MTES maintenant. Transition Pardon Oui, non, mais il y a un autre, MTES, énergétique et sociétale, ou quelque chose comme ça. Voilà, je ne m'en rappelle jamais. Voilà, alors donc ça, la formation des personnels, c'est très important parce que vous pouvez avoir des, des stocks de matériel énormes. une bonne organisation si les gens ne sont pas formés, ça ne sert pas à grand chose. Et puis, euh, des équipements. Alors, au moment de la Moco, les stocks Polmar, c'était principalement euh, des pelles, des râteaux, des seaux, des cirés, des bottes et des poubelles, euh, quelques pompes, parce qu'on avait beaucoup de main-d'oeuvre. Donc... Euh, c'était la masse avec des techniques assez basiques, je dirais. Aujourd'hui, on a des stocks très importants en France. On peut le dire, en Europe, on, a parmi, on est parmi les pays qui ont, qui ont les plus grands stocks de matériel. À Brest, je crois qu'on a 11 km de barrage. C'est quand même au stock Paul marter C'est quand même énorme. Et on a des matériels beaucoup plus sophistiqués qu'avant. Sauf que ben maintenant, on n'a plus beaucoup de monde pour les mettre en œuvre. Donc, euh, euh, ces stocks ont, ont beaucoup évolué au cours des années. Et on a eu à Brest jusqu'à euh, 300 ou 400 nettoyeurs euh, à eau chaude, par exemple. Donc, là, maintenant, on, le stock a été un peu réduit et renouvelé parce que ces matériels commençaient à être anciens. Alors, en termes de, de, de techniques de lutte, globalement, on ne peut pas dire que depuis 40 ans, il y ait eu de grandes innovations. On n'a pas inventé un produit magique, euh, même si certains essayent encore de nous le faire croire, <rire> de produits magiques qui permettent de faire disparaître le pétrole comme ça, en, en balançant un peu de perlimpapinate, de cochonium. Non, ça, ça ne ça, ça, ça le fait pas. Donc, on a en gros deux techniques. On a euh, une technique qui consiste, et c'est celle qu'on recommande, à enlever le pétrole du milieu. Alors, en gros, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça C'est parce que la nature pourrait nettoyer mais quand je vous expliquais que les fiouls lourds, c'était des choses qui étaient proches du bitume, à moins de vouloir garder euh, des plages goudronnées à vie, c'est-à-dire euh, du pétrole lourd mélangé avec du sable, je peux vous dire que ça fait, euh, euh, moi je l'ai vu plein de fois, euh, des couches euh, épaisses comme ça qui peuvent rester des dizaines d'années, hein, si on ne l'enlève pas. Donc pourquoi est-ce que l'homme intervient ben C'est pour donner un coup de main à la nature. Même les, les hydrocarbures légers, eux qui sont très toxiques, on a enterré à les enlever rapidement pour pas qu'ils tuent toute la faune et toute la flore. Les fiouls lourds, c'est parce que ça mettrait des dizaines d'années avant d'être mécaniquement, finalement, puisque ça ne se dégrade pas, euh, ou un peu euh, photo-oxydation, photo mais il faudrait beaucoup d'énergie pour finalement briser tout ça en menus morceaux pour que finalement ça disparaisse. Donc, il faut bien qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser la nature faire toute seule. Et donc, on a deux techniques. Soit on enlève le pétrole du milieu en récupérant en mer ou sur le littoral, soit on aide la nature à faire en sorte que la biodégradation se fasse plus rapidement. Et pour ça, euh, on utilise euh, principalement la dispersion chimique, hein, des produits dits dispersants, qui sont complètement différents de ceux qui étaient utilisés au moment de la MOCO, hein, où c'était des détergents avec euh, des bases euh, de solvants euh, hydroaromatiques, euh, donc des solvants pétroliers largement plus toxiques que le pétrole lui-même. <rire> Aujourd'hui, les dispersants qui sont utilisés subissent des tests d'efficacité, de toxicité et de biodégradabilité. Et on regarde non seulement ça pour le dispersant, le produit de lutte, mais aussi pour le mélange. Et c'est pour ça qu'en France, on a mis en place des limites géographiques d'emploi, puisqu'en fait, c'est une question de dilution. Et donc, les gens qui mettent en œuvre ces techniques, notamment la marine, elles doivent respecter certaines distances par rapport à la côte pour être sûrs que le pétrole qui va disperser dans la colonne d'eau ne dépasse pas un certain seuil qui pourrait être toxique pour l'environnement. Vous voyez, on va quand même très loin dans la précaution de l'environnement. Alors, il y a d'autres techniques notamment le brûlage mais le brûlage, on fait que transférer la pollution de la surface de l'eau vers l'atmosphère. Donc on crée une pollution atmosphérique. Alors, les Américains ont beaucoup utilisé cette technique lors de la catastrophe de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Pourquoi Parce que c'était un robinet de pétrole brut ouvert pendant plusieurs mois. Donc on avait en permanence du pétrole frais qui arrivait à la surface, donc avec des fractions légères était facile de, à laquelle il était facile de mettre le feu. Quand vous avez un déversement instantané à partir d'un navire, le pétrole en vieillissant comme je vous l'ai dit, se charge d'eau, les fractions légères s'envolent très rapidement, il y a une petite pellicule d'eau qui se met par-dessus, et pour mettre le feu, ben on a fait ça plusieurs fois, il faut mettre des napalmes, enfin, ça ne brûle pas bien. Et j'ai remarqué aussi qu'au cours de l'histoire des pollutions, souvent quand il y a eu des incendies, on n'a eu que de cesse de les éteindre. Et puis dans d'autres, on a eu de cesse que d'allumer des... Enfin bon, passons. Euh, Voilà, donc euh, on a ces deux grandes techniques euh, qui n'ont pas a beaucoup évolué depuis 40 ans. Il euh, n'y a jamais rien eu de révolutionnaire. Par contre, révolutionnaire pardon. par contre, les outils ont quand même beaucoup euh, évolué en termes de qualité et surtout, on connaît mieux leurs limites et on est euh, capable de beaucoup mieux les mettre en œuvre, que ce soit euh, en termes de, de, de lutte en mer ou de lutte euh, sur le littoral. Un aspect très important, euh, c'est euh, que dès qu'on commence à lutter, ou à récupérer du pétrole, que ce soit en mer ou à terre, il faut immédiatement penser à la chaîne complète de la récupération, à savoir collecte, stockage, transport, à nouveau stockage et élimination. Et ça, ça peut être très considérable. Je vais vous donner un exemple concret qui va aussi dans le sens de ce que je vous disais à l'instant, que malgré nos efforts, les techniques de lutte ne sont pas toujours... Moins d'eau à l'environnement que le pétrole. ERIKA, 20 000 tonnes de pétrole à l'eau. On a traité à la fin des opérations, pendant trois ans pratiquement, dans une unité de, de traitement des déchets qui a été construite de toute pièce à, à côté de la raffinerie de Donge de, de, sur la Loire, pendant trois ans, on a traité plus de 265 000 tonnes de sable pollué à moins de 10%. Cherchez l'erreur chercher l'impact sur l'environnement. Donc là, c'est un aspect, et tout ça parce que bah, les gens n'étaient pas assez formés. Euh, vous prenez deux conducteurs de, de travaux de tractopelle, il y en a un qui va enlever délicatement, euh, qui est capable de boucher des bouteilles de vin et d'enlever très délicatement une couche superficielle de pétrole, et puis l'autre qui va arriver, qui va nous prendre 30 cm de sable sous le pétrole, qui va redéposer ça en haute plage, qui va... Enfin bon, bref. Et tout ça nous amène à des situations... Euh, terrible au niveau de l'environnement, hein, alors que euh, le pétrole, finalement, n'a pas fait autant de dégâts. Donc nous, on attache beaucoup d'importance à, à ces aspects-là, et cette chaîne d'élimination de, des déchets est souvent euh, sous-estimée. Alors, j'ai déjà dit un mot sur les dispersants, je vais aller plus vite. Donc euh, Au moment de la MOCO, on, on avait ce qu'on appelait des détergents. Maintenant, on est à la troisième génération de dispersants. Euh, et ce sont des produits beaucoup plus performants hein, qui, qui répondent à des normes euh, pour l'efficacité, la toxicité, la biodégradabilité. On a des limites géographiques d'emploi. Vous en avez un, un, un exemple ici. Hein. Ça veut dire qu'entre la terre et peut être 5 nautiques, on pourra traiter que 1000 euh, tonnes après 5000 euh, tonnes et après 10 000 tonnes, etc. Mais pas plus. Euh, et puis, les techniques d'épandage, évidemment, ont beaucoup euh, évolué, que ce soit par, par bateau, par avion ou par hélicoptère. Alors, ce que vous voyez sous les petites éprouvettes là, qui montrent différents types de dispersants, ce n'est pas un spermatozoïde, c'est en gros euh, euh, un, un dispersant. Un dispersant, en fait, par les effets tensioactifs et l'énergie de la mer, il permet de, de fractionner donc... Euh, euh, une nappe uniforme en une multitude de, de, de micro gouttelettes et ensuite il va en gros euh, encapsuler chaque gouttelette avec euh, une queue euh, oléophile qui va rentrer euh, à l'intérieur du pétrole et une tête hydrophile qui fait que quand deux gouttelettes ensuite vont se trouver confrontées, elles ne vont pas recoalescer puisqu'elles ne vont pas se reconnaître, hein, elles ne vont pas reformer une nappe à la surface. Et donc, ça, ça permet d'avoir une dispersion stable. Alors après, la nature du pétrole, la teneur en asphaltène, enfin, moi je vous passe sur les détails, va faire varier cette capacité de stabilité des, des dispersions dans la colonne d'eau. Vous avez l'image en bas, là. On voit un traitement par avion et on voit bien que quand l'avion passe, après, eh bien, il n'y a plus de pollution à la surface. C'est passé dans la colonne d'eau. Alors, la viscosité est un phénomène très limitant. Donc, par exemple, sur les fiouls lourds, ce n'est même pas la peine d'imaginer qu'on va traiter au dispersant. La limite, c'est entre 500 et peut-être 1000 centistokes. Un centistoke ce sont une mesure de viscosité. Au-delà de ça, on... à l'inverse, des pétroles très légers, comme du gazole ou du kérosène, ou des choses comme ça, on ne mettra pas de dispersion dessus parce que ce n'est pas la peine. Ça va s'évaporer tout seul, ça va se fractionner tout seul. Ce n'est pas la peine de rajouter un produit dans le milieu. Confinement, récupération en mer. Alors là, l'idée globalement, c'est d'épaissir les nappes avec des barrages pour rendre la nappe plus consistante et plus épaisse pour augmenter l'efficacité de récupérateurs ou de pompes pour prélever à la surface. Alors, il existe deux grands types de récupérateurs, des récupérateurs dits à seuil, qui marchent par gravité, et des récupérateurs dits oléophiles. Où le pétrole se colle sur un substrat et il est gratté ensuite. La première technique permet de récupérer rapidement, mais on collecte beaucoup d'eau. Ça veut dire que derrière, il vous faut des bateaux de stockage pour faire cette décantation et séparer l'huile de l'eau. Et les récupérateurs oléophiles qui sont moins rapides, eux, ils récupèrent beaucoup plus de pétrole que d'eau. Et donc, euh, c'est moins contraignant en termes de, de stockage tampon. Euh, alors, pendant l'accident du prestige, euh, d'abord, pendant l'ERICA, on a euh, eu finalement pas beaucoup de, de succès. Bon, la mer était très mauvaise, c'est vrai, mais on n'a pas mis en œuvre beaucoup de, de navires récupérateurs parce que voilà, les conditions de mer étaient très difficiles. 15 jours de mer, quelques heures d'intervention. Mais enfin, on a quand même récupéré 1100 euh, tonnes de, de, de pétrole. Ce n'était pas beaucoup, mais quand on sait qu'un euh, mètre cube de pétrole récupéré en mer, ça peut éviter d'avoir 10 mètres cubes de sable pollué sur la plage. Euh, on se dit que récupérer beaucoup en mer, c'est quand même pas mal. Alors du coup, pour le prestige, on a utilisé d'abord des navires spécialisés, et ensuite, les pêcheurs basques espagnols ont montré une grande efficacité dans la récupération euh, manuelle, avec des bateaux de pêche. Alors ils sont très organisés, les, les, les pêcheurs espagnols, ils ont des navires de surveillance euh, qui, qui regardent où sont les bancs de poissons, et ils dirigent les bateaux, les flottes de, de bateaux, euh, vers ces zones-là pour optimiser euh, la pêche. Eh bien, ils ont utilisé la même chose avec les nappes. Les avions surveillaient, surveillé, repéré les nappes qui commençaient à être quand même fractionnées. Hein. Euh, C'est ce que je vous ai montré euh, tout à l'heure sur les images. Et ensuite, eh bien, ils ont récupéré, avec des moyens du bord, donc des épuisettes, euh, des salles bardes, etc. Et ils ont récupéré autant, voire plus, que euh, les navires spécialisés qui, au bout d'un temps de quelques semaines, ne pouvaient plus courir après, à droite et à gauche, des petites nappes de pétrole, ça devenait plus du tout efficace. Alors que les pêcheurs, eux, sont restés très efficaces, surtout sur ces pétroles fractionnés. Donc, euh, voilà encore une évolution euh, de la technique. Euh, euh, on a aussi... Euh, beaucoup et de plus en plus utiliser ce qu'on appelle des navires d'opportunité, c'est-à-dire, euh, la plupart du temps, euh, des navires de pêche. Hein. Quand les pêcheurs ne peuvent plus aller à la pêche parce qu'il y a de la pollution, eh bien, on les emploie et on les paye pour lutter contre la pollution. C'est notamment ce qui a été fait euh, euh, par les pêcheurs basques espagnols et basques français. Euh, pendant Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, euh, les crevettiers qu'on voit euh, au milieu, là, ont beaucoup travaillé à épaissir les nappes pour faire du brûlage ensuite. Et donc, comme la pêche à la crevette a été interdite pendant plusieurs mois, ils ont été payés pendant ce temps-là à faire ça. Et quand ils ont repris la pêche à la crevette, comme il n'y avait pas eu de pêche pendant plusieurs mois, ils n'ont jamais eu autant de crevettes de leur vie. Donc, double, double bénéfice pour eux. Alors, il y a de nouveaux concepts, quand même, qui apparaissent, comme celui que j'ai mis là ici, là, des systèmes qui permettent à la fois de concentrer le pétrole et ensuite de, de, le, de, le stocker, de le stocker dans un endroit plus protégé où on va pouvoir le pomper, Ou bien les pompes sont déjà à l'intérieur du barrage. Donc ça, c'est des techniques qu'on utilisera plutôt dans des zones de courant ou de façon dynamique tirées par, par des navires. Alors, nettoyage du littoral, Alors c'est plus compliqué, le nettoyage du littoral, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Euh, les volumes, les types d'arrivages, euh, euh, s'il si est vieilli pas vieilli, la viscosité, euh, euh, s'il y a encore beaucoup de pétrole en mer ou pas, enfin bon, bref. Et puis, tout ce qui est euh, le, la nature des substrats, hein. on ne lutte pas contre une qui arrive sur du sable, comme sur des galets, comme sur des rochers, comme sur des structures portuaires. Enfin, chaque fois, là, il y a des techniques différentes. L'exposition aussi. S'il y a beaucoup d'énergie, eh la, la, la, la machine à laver maritime va faire quand même une bonne partie du travail. Si vous êtes dans des aberres très, pro, très protégés, ben, le pétrole il peut rester pendant très longtemps. L'accessibilité, je me rappelle de certaines pollutions, on a été déjà obligé de faire des routes et des trous dans les falaises pour arriver à accéder à la plage. Ce n'est pas toujours très simple. Les macrodéchets et débris, c'est la première chose à faire, c'est d'enlever tous les macro-déchets qu'il y a sur la plage avant de commencer à nettoyer. Parce que si vous avez une goutte de pétrole sur un bout de bois ou sur une brosse à dents, enfin je passe sur les détails des macrodéchets déchets qu'on trouve sur les plages, eh bien ça devient un déchet dangereux, puisqu'il y a du pétrole dessus, et qui doit être traité dans une usine. Et ce n'est pas du tout le même prix que, euh, que du sable non pollué. Et puis, euh, euh, des contraintes qui sont liées aux activités humaines, euh, les usages, la saison. C'est sûr que euh, une pollution qui arrive en plein été au milieu des vacances, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences qu'en plein hiver, c'est sûr. Bon. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des contraintes très fortes sur l'organisation, le management des crises, la communication, etc. Alors en dessous, je vous ai mis une image sur la protection de sites. Alors au moment de la Moco, après la Moco, on a mis en place des plans de pose de barrage. Mais on était très, très optimiste, c'est à dire qu'un peu comme là, on imaginait pouvoir barrer des kilomètres à l'entrée des estuaires, devant toutes les plages, etc. Bon, après, on a commencé à faire des mesures de courant un peu plus fines et on s'est aperçu que bah, de toute façon, un barrage au delà de, en gros, un nœud de vitesse de courant perpendiculaire, enfin 0,75 mètres par seconde, quelle que soit la hauteur du barrage, ça passe en dessous. Ça génère des vortex et ça passe en dessous. Donc à partir de cette vitesse-là, il faut donner de l'angle au barrage, sinon ça passe en dessous, et ça peut prendre tout de suite des, des, des dimensions énormes, parce que vous voulez barrer cette taille-là de, de, de chenal, il va vous falloir quatre fois la longueur. Donc ça devient très contraignant. Et donc on a revu largement à la baisse les plans de pose des années à moko et aujourd'hui... Eh bien, on va protéger le fin fond des abères pour essayer de, de limiter les dégâts, mais on ne mettra plus rien à, à l'entrée. Pareil pour les ports. Alors, pour la lutte sur le littoral, euh, en gros, euh, trois grandes étapes. Le nettoyage grossier, le nettoyage fin et la restauration. Euh, le nettoyage grossier, l'idée, c'est de récupérer le plus vite possible le maximum de pétrole accessible facilement. Vous voyez, première image en haut, ça c'est la Moko, donc avec des tonnes à lisier qui pompaient le pétrole bien fluide derrière l'andin qui avait été fabriqué pour empêcher que ça monte trop. Haut. Et puis en dessous, vous avez de l'ERICA. L'ERICA, au niveau de Saint-Nazaire, en début janvier, vous avez des nappes de pétrole qui font 30 à 40 cm. On pouvait marcher dessus sans s'enfoncer. Hein. C'était du chewing-gum. Hein. Voilà. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait eh ben, Du chewing-gum durci. Hein. Ben, qu'est-ce qu'on fait on, on prend une pelle, on se coupe une petite tranche de, de, de, de pétrole bien vieilli, bien émulsionné, on le met dans le seau, et après ben, on ne peut plus vider le seau parce que ça colle, ça colle à l'intérieur. Donc si vous ne mettez pas un peu de sable dedans pour que ça parte, et eh ben, voilà. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un pétrole qui peut être pompé par une pompe ou une tonalisier. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, ne on peut pas faire de règle générale. Chaque pollution est un cas différent. Et nous, ce qu'on dit à nos stagiaires, c'est qu'on vous fournit une caisse à outils. et bien Après, il faudra faire preuve d'imagination pour vous en servir au mieux. On n'a pas de, de solution toute faite pour tous les cas de pollution. Ce n'est pas vrai. Et donc, on va commencer pour, par nettoyer le plus gros, pour limiter... Euh, la pollution, pour essayer de limiter l'impact écologique et récupérer le plus vite possible euh, le pétrole qui va euh, aussi avoir tendance, parfois, avec la marée et euh, les courants, à repartir. Ça, c'est terrible. Vous, vous, vous êtes dans un endroit, vous commencez à nettoyer, vous revenez le lendemain matin, hop, la nappe, elle est partie sur la plage d'à côté. Alors, au moment de la Moco, on essayait de mettre des barrages devant les plages pour empêcher les nappes d'arriver, ça, ça ne marchait jamais. Maintenant, on met plutôt des barrages pour empêcher les nappes de repartir. Oui, on a quand même pas mal évolué en 40 ans. Une fois que le nettoyage grossier le plus gros est parti, on va attaquer et on va essayer de faire ça quand on est sûr qu'il n'y a pas d'autre pétrole qui va arriver. Ce n'est pas la peine de se nettoyer, lancer dans une nettoyage fin si deux jours après, vous avez à nouveau une grosse nappe de pétrole qui, qui arrive et qui vous, vous oblige à tout recommencer à zéro. Donc ça aussi, la, la surveillance des nappes, c'est quelque chose de, de très important. Donc euh, on va essayer de, de nettoyer, et là, bah, on va utiliser tout un tas de techniques. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'on décroche une goutte de pétrole sur un substrat, euh, on va faire en sorte qu'on euh, va le récupérer juste après. Hein. Soit au niveau du plan d'eau, avec des barrages et euh, euh, des systèmes de récupération, soit en bas de plage, en faisant des petites fosses, en mettant des papiers, euh, du papier absorbant euh, euh, un peu partout, pour éviter que ça reparte dans la nature. C'est globalement la stratégie. Alors après, pour mettre ça en œuvre, on utilise beaucoup de techniques, beaucoup d'outils pour le faire. Une autre technique qui a été beaucoup utilisée pendant les Rica et le Prestige, c'est ce qu'on appelle le surf washing. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand on a beaucoup de sable avec des petites boulettes de pétrole, etc., et que c'est difficile à récupérer, soit on fait du criblage, Soit avec des tractopelles, on met tout ça en bas de plage et l'énergie de la mer va séparer le sable euh, du pétrole et on va se retrouver avec euh, du pétrole libre hein, dans l'eau et on va le récupérer euh, soit euh, sous forme de feston euh, avec des cribleuses, soit, comme vous le voyez là, euh, là-bas en bas, on met, on accroche euh, dans le sable, euh, un morceau, de, une espèce de ruban de papier absorbant. Et euh, tout le pétrole qui a été libéré par l'énergie de la mer, eh bien, avec les mouvements de la marée, le pétrole va se scotcher sur ces sur bancs de, de, de papier absorbant qu'on renouvelle régulièrement. Et ça, ça marche très bien. Voilà, tout ça, on dispose de tout un tas de, de techniques maintenant qui n'existaient absolument pas au moment de, de, de la MOCO. On a des centaines de fiches de techniques qui s'adaptent euh, en fonction du polluant et surtout du substrat, de l'énergie, etc. Donc, euh, ça, c'est quand même un peu notre spécialité en France parce que malheureusement, on a eu des grosses, pollu des grosses pollutions et que nous, on travaille beaucoup sur ce, sur ce sujet-là de, depuis 40 ans. Alors, je, un mot à nouveau sur la gestion des déchets, hein, pour vous dire que c'est quelque chose qui est toujours sous-estimé. Euh, vous voyez à... Euh, on part de stockage, ce qu'on appelle les stockages primaires en haute plage. Alors Ça, c'est très compliqué aussi parce que dans certains endroits, il faut mettre un gendarme ou un policier juste à côté parce que euh, ça doit être une pollution. Eh bien, euh, vous laissez un stockage en haut de la plage sans surveillance. Le lendemain, en plus du pétrole, vous allez trouver des sièges de jardin des parasols, des vieux frigidaires, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ben, les gens ont foutu ça là-dedans. Donc après, il faut tout séparer, tout nettoyer, c'est vraiment, c'est l'horreur. Donc euh, voilà, ces stockages primaires, c'est déjà euh, complexe à gérer. Ensuite, on va, suivant le cas, euh, là c'est un cas classique, hein, Erika par exemple, euh, on va faire des stockages secondaires pour rassembler tout ça dans des zones, ou ensuite on va reprendre pour emmener euh, dans des endroits où on va faire des stockages. Par exemple, des stockages comme il y a eu à Donge, euh, des stockages faits de toutes pièces, des, stand, des stockages de plusieurs euh, milliers de, de mètres cubes de pétrole. C'est énorme. Euh, et, et donc, qui ont été euh, défaits euh, à, ensuite. Juste au-dessus, l'image, ça, c'est euh, le prestige. Le euh, euh, prestige, c'était un peu tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a travaillé en flux tendu, puisqu'on avait des arrivages de, de pétrole moins importants sous forme de boulettes. Euh, et donc on a monté en puissance des centres de traitement euh, euh, et on a pratiquement fait aucun stockage intermédiaire. Ça partait de la plage, ça allait directement euh, stockage euh, au centre de traitement. Ici, c'est un cas un peu particulier. On a utilisé des, des chaluts de surface, c'est-à-dire les pêcheurs qui traînent des chaluts euh, conçus spécialement pour ça. Et une fois que le cul de chalut est plein de, de pétrole, on l'enlève et on, on l'emmène directement euh, à, au traitement. Et là, ça coûtait plus cher de, de couper les cul de chalut au couteau que de traiter, que de traiter le pétrole. Donc, vous voyez un peu quand même euh, l'allure de, de ce pétrole qui sort de la benne. Hein. C'est vraiment euh, extrêmement épais. Donc, quand c'est liquide, on peut utiliser euh, des camions d'assainissement. Mais quand c'est solide, eh bien, on met ça dans des camions. Alors, pendant les RICA, il y a eu des moments, il y avait tellement, tellement d'arrivages qu'il euh, y avait euh, des centaines de camions qui attendaient pour déverser leur pétrole dans ces, dans ces grands stocks-là, puisqu'ils passaient à la balance, hein, on, on pesait euh, la quantité. Et euh, il y en a qui en avaient marre, mais ben, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils repartaient, ils trouvaient un petit chemin dans la campagne où il n'y avait pas grand monde, ils reculaient dans un champ, et, pff, ils balançaient leur pétrole dans le champ. Donc après, il fallait envoyer les gendarmes pour euh, savoir où est-ce que... et aller renettoyer euh, le champ pollué. Enfin, moi, je pourrais écrire des livres sur ce genre d'anecdotes, mais... Voilà, pour vous dire que la gestion des crises de pollution, c'est des fois euh, très compliqué. Et je ne vous parle pas des journalistes. Euh, je dis ça parce que là, ça fait... Euh, je, je viens d'avoir de, de, les journalistes sur les, le, le dos pendant presque trois semaines avec l'accident du Sanxi en mer de Chine. Et là, avec la, la commémoration de la Moko, euh, aujourd'hui, euh, j'ai eu deux équipes dans, de France 2, une équipe de TF1... La Croix, Le Monde, enfin bon, c'est non-stop en ce moment. Bon, passons. Euh, alors, quelque chose d'important, euh, les bilans. Alors d'abord, euh, ce qu'on a du mal à faire, c'est obliger les autorités. Euh, par exemple, je, je reviens sur l'image d'avant, les stockages. Nous, ce qu'on demande à chaque fois, c'est que quand le pétrole, une benne, arrive dans un centre de traitement, à l'entrée, au moment de la pesée, qu'on ait des gens qui nous disent, euh, voilà, dans cette benne de, de 5 mètres cubes, 5 tonnes, il y a, en gros, mais vraiment au pif, c'est pas grave, il y a euh, 50% de pétrole, 70% de pétrole, pour qu'à la fin des opérations, par rapport à ce qui a été déversé en mer et tout ce qu'on a récupéré, on sache qu'est-ce qu'il y a encore dans la nature. Et ça, c'est extrêmement difficile d'obtenir cette rigueur. là Et du coup, à la fin, bah, euh, on ne sait pas, finalement, qu'est-ce qui a pu... Euh, disparaître en mer pour différents... Alors, on peut le calculer, hein, l'évaporation, ça on arrive à peu près à connaître comment ça se passe parce qu'on a les caractéristiques du pétrole. Mais quelle est la partie qui a, euh, qui a sédimenté Quelle est la partie qui est restée encore collée dans des rochers etc. Euh, des fois, à la fin des pollutions, on fait des, des grands surveys, surtout des distances de, de littoral, et on découvre des, des plages encaissées où il y a des amas encore très importants. Alors, si on n'a pas une idée du bilan de ce qui est déversé et ce qui est arrivé sur la plage, c'est compliqué. Donc, tout ça, pour vous dire, ça, ça demande quand même de la rigueur. Alors, les impacts, quand on a des produits légers comme des brutes, euh, eh on a la toxicité aiguë, pour les raisons que je vous ai expliquées. Euh, donc là, c'est plutôt de, de, de la mortalité liée à de la toxicité. Quand on a des produits plus lourds, comme les fiouls lourds, ce sont plutôt des phénomènes d'englumant, hein de le, le, la faune et la flore euh, des plages sur lesquelles le pétrole va arriver, bah, elle va être scotchée au fond elle va être étouffée euh, c'est un, un, un effet complètement différent euh, également euh, ce pétrole euh, lourd ne va pas pénétrer dans le sédiment il est beaucoup trop épais alors que un pétrole plus léger, comme le, le, le brut de, l de la moco, lui, il va, il va percoler dans le sédiment et il va aller tuer euh, la macrofaune, la myofaune, toute tout, tout la, la, la population, la population même microscopique qui se trouve dans le sédiment. Ce n'est pas la même chose pour euh, les, les produits plus, plus épais. Alors, on va avoir des phénomènes de mortalité puis on va avoir des phénomènes sublétaux. Alors ça, c'est plus compliqué euh, sur la reproduction, sur l'alimentation, etc. Euh, on va avoir, euh, pour certains produits persistants, euh, des effets de, de transfert dans la chaîne alimentaire. Il hein. euh, y a des, des, des animaux filtreurs, par exemple les moules. Ben, les moules, elles, elles accumulent du pétrole. Et si elles sont mangées par euh, un poisson, une dorade par derrière, ben voilà, et, et ça, ça, ça s'accumule dans la chaîne alimentaire. Alors, On peut avoir aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre préoccupation, c'est les effets indirects liés euh, aux techniques de lutte, aux opérations de lutte. Quand euh, des tractopelles qui vont nettoyer le pétrole en bas de plage traversent toutes les nappes qui sont échouées sur la plage et qui vous enfouissent ça sur deux mètres de profondeur avec leurs grosses roues ce c'est pas terrible. Il suffit de faire euh, des voies de, euh, qui vont euh, euh, être dégagées jusqu'au bord de l'eau pour que ça ne se produise pas. Aujourd'hui, toutes les voies d'accès, tous les accès sont euh, couverts par des papiers absorbants pour que les intervenants ne transportent pas du pétrole jusqu'aux zones où ils vont se, se nettoyer, se déshabiller, etc. Tout, tout ça, aujourd'hui, a complètement, complètement changé. Donc, on voit bien que voilà, ce pétrole qui a été récupéré, qui a été mal stocké, euh, qui a été remis en haute plage, quand on est venu le récupérer, on, on a repollué le milieu et on a enlevé beaucoup de sable. Donc, ça, ce n'est pas, pas terrible. Alors, euh, les impacts d'ordre sanitaire, population, usagers du littoral, personnel de lutte, alors comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est une préoccupation très importante liée à ce principe de précaution qui est très développé au niveau de, de l'Europe. Euh, aujourd'hui, il y a certains élus, il y a trois boulettes sur la plage, ils interdisent la plage, hein. on ne prend pas de risque. Hein. Et donc, des choses qui se sont passées au moment de la moco, ce serait complètement inimaginable aujourd'hui. Hein, je vous le disais tout à l'heure. Alors, on peut constater quand même, quand on fait du suivi, et c'est ce que nous faisons beaucoup, que euh, souvent en termes de, de, de végétation, notamment, euh, eh bien, euh, après euh, une saison de, de, de floraison euh, ou de repousse, euh, si euh, euh, on a fait... Euh, un petit peu attention au moment du nettoyage, c'est-à-dire si on n'a pas enlevé les racines ou les rhizomes ou beaucoup de terre, eh bien, ça repousse finalement assez bien. Donc, dans les techniques de lutte, il faut réfléchir aux techniques qu'on va employer pour ne pas tuer la possibilité de se restaurer par lui-même à l'environnement. Et puis, il y a tous les aspects d'impact socio-économique, alors ça, euh, je, sur la pêche, sur euh, les ports, sur euh, le trafic maritime, etc. Vous imaginez euh, une marina, euh, la marina de Brest, là, juste à côté, avec du pétrole qui va polluer toutes les coques, je, je, rien que... Contacter tous les propriétaires, leurs assureurs, euh, mettre en place euh, des, des zones euh, protégées pour nettoyer avec des produits adaptés parce que on a vu des nettoyages où le gel côte euh, de bateaux euh, de plaisance euh, commençait à, à onduler. Euh, bon, voilà, il faut utiliser des bons produits, etc. Donc euh, ça, ça coûte extrêmement cher. Je ne vous parle pas des... Alors, il y, y a deux types d'indemnisation. De, il y a les frais de nettoyage, ça, c'est une première partie. Et il y a l'indemnisation des dommages, directs ou indirects, économiques, les pertes d'image, les pertes d'aménité, etc. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et je vais vous montrer comment ça se passe pour vous dire qu'au euh, moment de l'AMOCO, la... Moco, euh, la la convention, alors, CLC, c'est Civil Liability Convention. En fait, c'est la responsabilité civile des armateurs des navires. C'est comme pour vous avec votre voiture. Vous, avez, vous devez contracter une, une assurance euh, responsabilité civile. Et donc, à l'époque, il y avait cette responsabilité civile. Ça, ce premier niveau, c'est les armateurs et propriétaires de navires. Donc ça, c'est le privé. Hein. Voilà. Donc au moment de donc, ces postes toré Canyon, euh, cette convention était en vigueur. Donc ça, c'était euh, des sommes qui, qui étaient accessibles au moment euh, de la Moco. Le fonds international, parce qu'on s'est vite rendu compte que cet argent des propriétaires de navires, ça ne suffisait pas. Donc au niveau international, on a créé un fonds international. Et là, ce fonds-là, ce FIPOL, ce Fonds d'indemnisation pour les pollutions, c'est nous qui payons, c'est le contribuable. C'est une taxe pétrolière, donc c'est un prélèvement qui est fait dans les pays importateurs de pétrole auprès des sociétés pétrolières qui retranscrivent ça. Chaque fois que vous allez à la pompe, eh ben vous payez quelques centimes pour alimenter ce fonds, sans le savoir. Donc quand on dit euh, c'est un scandale, euh, euh, les propriétaires de navires euh, euh, ne nous remboursent pas, etc. Non, c'est un fonds qui est géré par les pays, c'est notre argent. Donc ça, on oublie ça régulièrement. Donc au moment d'Amoco, le fonds international de 71 existait, mais il n'était pas rentré en vigueur. Donc euh, il n'était pas accessible aux, aux communes et aux États pollués. Par contre, la MOCO a fait accélérer le processus de, de mise en vigueur. Donc, on voit que le niveau de... Alors, ce niveau de responsabilité civile, il est plafonné. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne saurait recouvrir l'ensemble des dégâts dans la mesure où il est plafonné en fonction du tonnage du navire. Donc, un, un armateur, il va payer euh, ce, pour ce fonds de euh, responsabilité civile, mais ce sera plafonné en fonction de son tonnage. C'est pour ça qu'on a créé ces fonds complémentaires. Et vous voyez que entre 1975 et 2005, entre-temps, euh, après l'héritage Prestige, il y a un fonds complémentaire, parce qu'on s'est aperçu que ça ne suffisait pas pour rembourser euh, tous les dommages, euh, le FIPOL a créé un fonds complémentaire. Et donc de... Alors, là, ce qu'on appelle DTS, c'est droits de tirage spécial. C'est une mesure de, de monnaie internationale. Vous voyez qu'à l'époque, c'était 14 millions de droits de tirage spécial. Aujourd'hui, ce fonds privé, il est à presque 90. Le fonds international est passé de 60 à 203, alors 203, ça fait 239 millions d'euros, 240 millions d'euros, auxquels s'ajoutent, pour les pays qui ont signé la Convention sur le fonds complémentaire, 883 millions d'euros. Donc aujourd'hui, vous avez accès à 240 puis 833 plus encore la CLC. Tout ça pour dire que euh, même une petite pollution aujourd'hui peut générer des coûts absolument gigantesques. Et ça, on s'aperçoit que c'est à chaque fois qu'il y a une grande pollution, ben juste après, voilà, on se dit, oh mince, il manque un peu d'argent, donc on crée ou on augmente les fonds existants. Ça, c'était pour vous donner un peu une idée de l'échelle économique. Chaque pollution coûte, en tout cas les pollutions maritimes, ça coûte énormément, énormément d'argent. Et on voit que cette évolution est très forte. Et alors, pour conclure, il n'y a qu'une chose qui n'a pas évolué, c'est l'émotion. Chaque pollution majeure du style marée noire, alors je ne parle pas des pollutions par produits chimiques parce que souvent ça ne se voit pas hein, et c'est beaucoup plus insidieux. Euh, les pollutions euh, de la mer par euh, les accidents, c'est même pas 10% par rapport à nos rejets terrigènes, industriels, agricoles, les pesticides, les métaux lourds, tout ce que vous voulez. Il euh, n'y a, a pas de comparaison, hein, si vous voulez. Mais. Il n'empêche qu'une marée noire avec des milliers d'oiseaux pollués, etc., les plages toutes dégueulasses, ça, ça génère une émotion extraordinaire de toutes les pollutions, populations de la Terre. Quel que soit le pays, vous aurez cette émotion. Et quand vous vous retrouvez, c'est compréhensible, vous vous retrouvez devant votre plage avec du pétrole partout, tout est englué, etc., vous vous dites, mais on ne va jamais, jamais y arriver à nettoyer ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les, les, les gens qui ont vécu... Moi, je ne suis pas breton, mais euh, mon épouse me raconte toujours quand elle était, elle était jeune, quand le chien partait à la plage et revenait avec du pétrole jusqu'au milieu du, du ventre. Euh, c est, c est, c est, voilà, quand on en parle, ça crée euh, des émotions extrêmement fortes dans la population et c'est compréhensible. Et euh, Au Cèdre, on, on est trois personnes à la direction. Euh, euh, L'autre adjoint s'occupe des aspects plutôt techniques, à l'époque, euh, des grandes pollutions. Maintenant, ça a changé un peu, mais euh, des aspects techniques, coordination de nos équipes de terrain. Moi, je m'occupe de la communication de crise. Et c'est gradué, c'est trois niveaux de pollution. La dernière pollution, c'est le directeur qui s'en occupe, c'est les administrations centrales. Ça, c'est une pollution qu'on n'imagine même pas. Et donc, m'occupant de la communication de crise, pendant l'ERICA, j'ai eu 45 journalistes par jour, et comme je passais à la télé tous les soirs, tous les lendemains matin, j'avais des menaces de mort sur mon ordinateur. Parce que j'étais le salaud qui n'avait pas été capable d'empêcher la pollution d'arriver à la côte. Pendant deux mois, mon directeur m'a interdit d'ouvrir mon ordinateur. Juste pour vous montrer que c'est fou, hein, mais ça génère une émotion. Et vous avez beau discuter avec les gens... alors... Au bout d'un moment, quand ils comprennent qu'on est là pour lutter, qu'on on est là pour les aider, ça va mieux. Mais on a vu des groupes de pêcheurs arriver chez nous avec le couteau entre les dents. Quoi. Euh, même à un moment, j'avais un collègue qui était au, au renseignement généraux, là à Brest, il avait mis un gars euh, avec une voiture banalisée euh, devant notre entrée. C est, c est, ça devenait euh, C'est terrifiant. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui n'a pas évolué. Voilà, merci de votre attention. Et si vous avez euh, des questions, eh j'essaierai d'y répondre.